Salut Youtube, ravi de vous retrouver ce soir, je vais vous faire un tuto sur appliquer une image. Appliquer une image dans photoshop à partir des photos que j'ai réalisées ce soir lors de mon shooting en extérieur. Intro Salut Youtube, content de vous retrouver sur Iconica, c'est Sébastien Corlewell. Aujourd'hui je vous explique comment jouer sur les tonalités de couleur sur une photo en utilisant « Appliquer une image dans photoshop ». J'avais évoqué rapidement cette fonctionnalité dans ma vidéo sur les courbes de transfert de dégradés que vous pouvez retrouver en lien en haut de la vidéo. L'idée générale est à peu près similaire, l'idée est de appliquer une teinte de couleur sur les zones claires et les zones foncées de manière très sélective pour venir donner du peps à notre photo. Je vais utiliser pour ce faire une photo que j'ai réalisée en extérieur lors de mon dernier shooting L'idée était de jouer sur la colorimétrie, justement, en utilisant des néons dans l'arbre. Nous voilà maintenant dans Photoshop. Qu'est-ce que l'on veut faire sur cette photo Tout d'abord, premier conseil que je vous donne sur Photoshop, c'est déjà de dupliquer votre calque d'arrière-plan pour le protéger de toute dégradation définitive que vous pourriez faire. Donc pour ce faire, c'est simple, vous faites Command J sur Mac, ou CTRL J, je pense, sur PC, pour dupliquer le calque. Donc vous pouvez voir à l'écran que euh, vous avez un nouveau calque qui s'appelle Calque 1. Ce sera mon calque de travail sur lequel on va pouvoir intervenir, modifier, etc. Le calque d'arrière-plan, lui, est verrouillé et protégé quoi qu'il arrive. Donc qu'est-ce que l'on veut faire sur cette photo L'idée, c'est simple, c'est de venir accentuer un petit peu les teintes bleues sur toute la partie basse de l'image et plutôt les tons foncés de cette photo. Donc à peu près tout ce qui se passe ici. Ensuite, ce que l'on voudrait faire, c'est venir augmenter les teintes orangées sur toute cette partie-là en vert de l'image. Ici, toutes les, tous les spots, un petit peu partout, pour venir renforcer un petit peu cet effet, un petit peu cinéma, bleu et orange, que l'on est en train de créer sur cette photo. Pour ce faire, on va donc utiliser Appliquer une image. Appliquer une image, qu'est-ce que ça fait Si je vous montre avec un nouveau calque on va prendre une grosse brosse Hop là. si je peins ici sur la photo, vous voyez que là j'ai tout recouvert l'idée c'est de venir appliquer cette couleur euh, ce, ce magnifique vert de venir l'appliquer que sur les teintes claires de la photo Donc pour ce faire je vais créer un masque de fusion et sur ce masque de fusion je vais venir appliquer une image qui sera ici le calque 1 vous pouvez fusionner, vous pouvez utiliser un autre calque qui serait le calque 2 ou l'arrière-plan. En l'occurrence, j'ai dupliqué mon arrière-plan avec le calque 1, donc je choisis le calque 1. Et on va laisser en opération produit. Je peux également l'inverser. Vous voyez que sur le calque, le visage qui était un ton clair est devenu un ton foncé. De fait le vert ne vient pas trop s'appliquer sur cette partie-là du calque. Et en revanche, sur les tons foncés, il vient être un petit peu plus important. Maintenant, si je remets dans l'autre sens, vous voyez que les tons clairs, c'est le visage. Donc, il y a le, le vert est très fort sur le visage et un petit peu moins fort sur les cheveux, qui sont un ton foncé. Voilà ce que fait appliquer une image. Donc là, j'ai utilisé un calque volontairement où j'ai peint euh, les choses. Vous voyez que si je viens peindre... Hop, pardon. Si je viens peindre sur une zone un peu foncée, globalement, il y a des endroits où ça vient s'appliquer et des endroits où pas du tout. Si je viens sur des tons clairs, au contraire, ça s'affiche beaucoup plus. Maintenant, l'idée, c'est de faire quelque chose d'un petit peu plus artistique que ça et un petit peu plus joli. Pour ce faire, vous allez créer un nouveau calque de balance de couleurs. Sur ce calque de balance de couleurs, je vais venir renforcer les zones bleues sur ma partie bleu et sombre de mon image. Je prends les cyan, je viens augmenter mes cyan et je viens également renforcer le bleu. A cette étape, on peut voir que la modification de balance de couleur que je viens de faire s'applique sur l'intégralité de l'image. Ce que je veux dans cette image c'est que ça ne s'applique que sur les parties foncées de l'image. Donc je vais aller appliquer une image, image, appliquer une image, je choisis mon calque 1, et je choisis d'inverser le calque pour, en avoir, pour transformer en fait sur le masque de fusion les tons foncés en tons clairs. Je laisse tout le reste tel quel. Je fais OK. Si je vous montre maintenant directement le masque de fusion, vous pouvez voir que tous les anciens tons clairs sur la photo, donc le visage, euh, les spots lumineux, etc. sont devenus foncés et donc le calque de... Le, le calque ne s'applique pas sur ces zones-là et il ne s'applique que sur les zones claires, donc les cheveux, la veste et l'arrière-plan. Je vous montre le avant-après sur cette partie-là. Vous pouvez voir que le bleu vient s'appliquer un petit peu partout, mais globalement pas trop sur le visage par exemple. Maintenant l'idée comme je vous le disais, c'était de venir renforcer cette zone orangée et venir mettre un peu de teinte orange dans les, dans les, dans les lignes. On recommence à faire un, un nouveau calque de balance de couleur. Et cette fois-ci, je viens le, lui donner une teinte orangée. Donc, pour faire du orange, il faut du jaune et du rouge. Je les mets à valeur à peu près similaire. Là, de nouveau, comme vous pouvez le voir, le masque de fusion est tout blanc, donc ça vient s'appliquer sur l'ensemble de l'image. Une nouvelle fois, je vais faire « image Appliquer une image » Cette fois-ci, je vais le mettre dans le sens normal puisque je ne veux que ça s'applique que sur les réellement, sur les tons clairs. Ok. Vous pouvez voir que cette fois-ci, les tons clairs sont bien le visage et les lumières par rapport à tout à l'heure. Si je vous fais le avant après, vous pouvez voir que ça c'est venu renforcer un petit peu les tons orange, mais c'est encore un petit peu trop fort, et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'atténuer un petit peu pour recentraliser encore un peu plus sur les tons clairs. Pour ce faire, c'est simple, vous pouvez juste recommencer l'opération que vous venez de faire, appliquer une image, de nouveau le calque 1, sans rien changer. Okay. Et là, vous voyez que c'est venu accentuer encore un petit peu plus les choses c'est venu rendre les tons foncés encore plus foncés et les tons clairs encore plus clairs et de ce fait l'effet de orange est beaucoup plus ténu sur la photo si je vous fais le avant après complet, ça c'était la photo initiale avec les bleus avec les oranges Voilà, il ne me reste plus qu'à enregistrer la photo et venir finir le développement dans Lightroom. J'espère que cette vidéo sur appliquer une image vous a plu et j'espère que vous allez essayer sur vos photos. Vous pouvez prendre n'importe quelle photo qui a des teintes foncées et des teintes claires pour pouvoir créer cet effet. Et vous pouvez jouer sur l'intégralité de la balance de couleurs qui vous fait plaisir pour venir accentuer une colorimétrie euh sur votre photo. Par exemple, dans une forêt, vous pourriez jouer sur les verts et les jaunes, par exemple, En automne, sur les oranges, sur les rouges, toutes ces teintes-là vont venir renforcer votre photo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet iconica.fr et sur tous les réseaux sociaux, bien évidemment. Les liens sont en bas de la vidéo. Si vous le souhaitez et que c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Mettez-moi des pouces bleus, ça m'aide à référencer ma chaîne et à la faire grandir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, à très vite.